Et yo tout le monde, c'est Terridil, on se retrouve pour un nouveau succès, cette fois-ci on va faire le succès séquence émotion. donc pour ce faire on va lancer la mission Exode dès le début euh, dans n'importe quelle difficulté, et ce qu'il va falloir faire c'est euh, aller regarder une peluche et zoomer dessus, vous pouvez euh, tirer dessus, lui lancer une grenade si vous voulez. Euh, il se trouve que la description du succès est complètement buggée, la description est d'observer une triste scène sur Nouvelle-Alexandrie, euh, déjà la traduction est mauvaise, puisqu'en anglais c'est observe grizzly scene on New Alexandria, mais c'est quand même faux, il faut observer une peluche grizzly sur Exode. Voilà, donc si vous n'arriviez pas à débloquer le succès, c'est normal, la description est buggée. Bon sur ce, je vous dis à la prochaine, et bien entendu, vive à l'eau